qui est très cher des Etats-Unis. En Haïti, tout est privatisé. Leur est privatisé. Nous sommes plutôt sondés Nous sommes plutôt sondés son au le néocolonialisme. Merci à Nathalie Yembe. Merci à kemi Seba. Merci à Égouti Merci à Kémi Seba. Non, à l'écheuse américaine en Haïti. Non à la tutelle de la police nationale d'Haïti. Voilà. On est contre l'ingérence. Contre l'ingérence américaine. Non. Au terrorisme, au Sahel. Voilà. Que nos chefs d'État nous rendent contre. Que nos chefs d'État nous rendent contre. Qu'ils ne soient pas obligés d'aller vous rendre contre pour se donner une certaine légitimité. Comme Biden est d'accord avec moi. Comme le chef d'État d'accord avec moi. Voilà. Vive l'autodétermination des peuples. Liberté de nous organiser. Liberté de prendre des décisions par nous-mêmes. On ne veut pas la tutelle. Nous dénonçons la tutelle. Nous dénonçons les d'Haïti. Que les États-Unis, que les Américains nous respectent. Le, le Canada. Le Canada n'a pas de hiérarchie. Nos sociétés ont été signés pour que le Canada devienne un état fédéral. Aujourd'hui, regardez le Canada. Le Canada marche sous la tutelle des États-Unis. Le Canada se considère comme une province anglaise. Que le Canada aille régler le problème de l'infantilisation chez lui. Voilà ce qu'on veut. C'est l'autodétermination des peuples. Haïti a besoin d'autres alternatives Haïti a besoin d'autres alternatives D'autres coopérations Des coopérations constructives Là où la chaîne haïtienne peut discuter Là, nous, on a notre mot à dire Nous, à la politique énergétique des États-Unis en Haïti D'où viennent ces armes-là D'où viennent ces armes, viennent ces armes On nous parle de la guerre en Haïti Lesquels qui provoquent cette guerre-là Lesquels qui provoquent cette guerre-là Lesquels Les crimes de gangsterisation sont financés par les États-Unis et le Canada Vous n'avez pas de solution. On veut des partenariats avec vos techniciens, vos voilà vos scientistes, mais pas vos militaires. On veut des coopérations pour reconstruire notre pays. Des coopérations constructives pour construire des universités chez nous, pour construire des usines, pour développer, on veut des outils transnationales chez nous. On veut des outres nationales. Respectez mon peuple. Haïti, le symbole de la liberté pour toutes les nations du monde. Respectez mon peuple. Respectez la jeunesse haïtienne. Respectez, respectez. Nous exigeons, nous exigeons que le Canada et les États-Unis qui s'est mon pays Non à la politique étrangère et Nous allions sur le terrain en Haïti. Positive. On veut le partenariat constructif. On On ne veut pas la crystallisation. Nous, à la politique des jeunes extrémistes. Au nom de vous, Ferraille. Au nom de Tempala Au nom de notre sauvage Jacques de Saline. Nous dénonçons. Nous dénonçons la tutelle de notre police nationale d'Haïti. On veut une police pour protéger le peuple. Voilà. C'est ce que nous avons fait et à la population canadienne. Aujourd'hui le Canada marche dans la nature des États-Unis pour venir coloniser mon peuple. Nous dénonçons l'effortilisation de notre police nationale. Regardez une police nazifiée. Les policiers ont toujours peur pour massacrer le peuple. Ils sont, ils sont incapables de déloger les camps. Pour des Américains, pour des Canadiens pauvres à nous tenons son, la tutelle de notre police nationale. Voilà pourquoi vous avez assassiné chez Baptiste. Pourquoi il a tué nos militants C'est ça qui va arrêter la bataille contre vous Vous ne comprenez rien. La police nationale, autorat, la nous promettons la vie Laissez-nous tranquilles. Les États-Unis n'ont pas de démocratie. Le Canada n'a pas de démocratie. Ils ont massacré la Libye. Ils ont financé le terrorisme au Sahel. Ils ont créé le terrorisme, le chaos en Afrique, pour déstabiliser la population africaine. Ce qui se passe en Haïti, nous ne pouvons plus nous contenter à regarder ce qui se passe chez nous. Non à la gancéisation. Ma mère aussi, ne sait par qui. La se joue à financer par qui. Ils sont financé par qui. Est-ce qu'on a une police nationale haïtienne Ou une police nationale américaine Je ne comprends rien. Voilà la question fondamentale que nous devons nous poser. La guerre en Haïti Le pont, La guerre qui provoque cette guerre La guerre. On a besoin d alternative. On a besoin de coopération. On est très précis. On est très précis. On a besoin de coopération constructive, saine, transparente. Là où la jeunesse haïtienne peut discuter. Là nous, on a notre mot à dire. Pas avec des sous-préfets, pas des fondeurs de pays, pas des fondeurs de peuples. A rien un sous-préfet. Il a deux de pays.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 Haïti n'est pas votre mère Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Ce qui va vous arriver, les multinationales, les multinationales américaines, vous allez connaître leur en Haïti. Si vous, vous, si vous voulez, voilà, préparer, vous commencez la troisième guerre mondiale, vous ferez ce qui va vous arriver. Respectez mon peuple, la mère, la mère de la liberté. Le Canada aujourd'hui qui nous insulte. Le Canada est une province anglaise. Le Canada marche sous la tutelle de la politique étrangère des États-Unis. Que le Canada, voilà, a le problème de d'infantilisation chez lui. Vous n'avez pas de démocratie. Vous n'avez pas de démocratie. Cessez de nous donner la leçon de démocratie. Le terrorisme, c'est vous. La gangsterisation, c'est vous. Les crimes de gangsterisation en Haïti, c'est vous. Tout est privatisé dans mon pays aujourd'hui. L'eau est privatisée. Regarde nos hôpitaux, il faut des Aujourd'hui, c'est paradoxal. Je sais pourquoi toutes ces guerres, c'est parce que nous avons une guerre riche. On a de l'or, l'IHOP, pour envoyer des fusils dans l'espace. Les États-Unis, le Canada, ils sont des complotistes. Ils partagent le gâteau entre eux, sans nous demander, sans nous consulter. Nous disons non. Non au néocolonialisme, non à la politique étrangère extrémiste. Vive l'autonomie, de détermination des peuples. On veut être libre. Haïti est un pays libre. Ça nous le savent de la libération dans le monde. Respectez-nous. Respectez-nous. Respectez, Respectez mon peuple. Respecter la jeunesse haïtienne. Voilà pourquoi nous produisons le diapo russe. Pas parce qu'on veut aider notre colonisateur. Mais le diapo russe représente un symbole contre l'oligarchie occidentale. On n'est pas contre le peuple américain. On n'est pas contre la population canadienne. Nous luttons contre l'ingénierie occidentale, contre les multinationales. Qu'il faut que tuer nos populations. Vous avez assassiné Jean-Baptiste. C'est malheureux. Il faut quoi vous êtes des pires lâches. on vous utilise comme des papiers génitaux à paysage pour détruire les innocents, pour massacrer nos peuples. Madame Idem Lali, voilà. Il faut trouver d'autres alternatives. On veut d'autres partenariats, des partenariats constructifs. Est-ce que vous entendez Les pays occidentaux, on veut d'autres partenariats. Des partenariats constructifs. Parce qu'on veut. On veut des suicides. On veut des universités. On veut des, des écoles technologiques. Le nous le aussi, on veut aller à la rue. On veut monter dans l'espace. Nous aussi. Ce qui est bon pour, pour les autres, pour pour pour, pour, pour Biden doit être bon pour nous. Qui a assassiné notre président chez nous. Le président était de ce balancer hier. Regardez-vous, votre pauvre binable. Changez, changez-vous. Le sécurité haïtien a été planifié. C'est de l'hypocrisie canadienne et américaine. La guerre civile et le business. On ne fait pas les GSP aussi chez nous. On fait des partenariats avec vos entrepreneurs et vos entrepreneuses. Mais pas de, de partenariats militaires. Vous n'avez pas de solution. Parce que la guerre en Haïti, c'est vous. Les massacres en Haïti, c'est vous. Ce n'est pas barbecue le problème. Ce n'est pas le ce jour le problème. Ce n'est pas ailleurs le problème. Le problème, c'est les États-Unis. Moi, je ne suis pas anti-américain. Parce que mes parents étaient participés à la libération américaine. Les Américains ne sont pas plus américains que moi. Cessez de nous infantiliser, cessez de nous utiliser, cessez de nous prendre pour des imbéciles. La pile de la guerre civile en nous, ça se prépare. C'est le complot des États-Unis, le Canada, la France. Aujourd'hui, c'est ce qu'on veut. Nous dénonçons l'infantilisation de notre police nationale. Nous promotons la médaille. Voilà pourquoi vous avez massacré Jean-Baptiste. Regardez-vous. Vous êtes de la merde. Vous n'êtes pas des soldats. Vous êtes un lâche Les enfants de 6 ans peuvent peser les gâchettes. Oui. Regardez-vous. Regardez-vous. Vous défendez les multinationales américaines. Vous tuez la population haïtienne pour l'intérêt des multinationales. On est clair dans nos demandes, n'est-ce pas? On est très clair. On veut des partenariats constructifs pour le pays, pour les ancêtres. On va chanter ensemble. On va chanter ensemble. On va chanter une nationalité ensemble. Après quatre, un, deux, trois, quatre. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis. Marchons unis dans nos rangs, point de tête, Tu sais, soyons seul toi. Marchons pour les pays, pour les ancêtres. Le flambe. Le flambe. Le flambe. Le flambe.